Bonjour et bienvenue dans Langue en poche! Aujourd'hui, on va parler correcteur et traducteur. Bon Patron est un correcteur qui a été élaboré par une équipe. C'est un outil sous forme de site qui est disponible en français, en anglais et en espagnol. Quand vous tapez un texte sur bon patron, le site va automatiquement trouver les potentielles erreurs et vous donner les clés pour les corriger. Vous avez la possibilité de choisir si le jeu est un homme ou une femme et si vous qui écrivez le texte êtes francophone ou pas, ou si vous utilisez bon patron en anglais ou en espagnol si vous êtes anglophone ou hispanophone. L'algorithme de Bon Patron va repérer toutes les fautes et donner les règles de grammaire qui vont permettre de corriger ces fautes. Bon Patron n'est pas un correcteur automatique, c'est un outil d'apprentissage. Il va proposer des corrections. Sur le site, vous avez aussi des outils supplémentaires qui sont des guides de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. Je pense que vous connaissez tous Google Traduction qui est un traducteur incontournable. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir une fonctionnalité que vous ne connaissez peut-être pas. Sur Android ou sur l'Apple Store, vous avez l'application gratuite de Google Traduction. Et sur cette application, on vous propose de télécharger un certain nombre de packs de langues, et grâce à ces packs de langues, vous allez pouvoir demander des traductions à Google Traduction, même si vous n'avez pas Internet. Ça peut être très pratique si vous vous trouvez à l'étranger et que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Prudence tout de même avec les corrections de Google Traduction, parce que c'est un algorithme, ce n'est pas une personne native. dernier outil aujourd'hui, c'est Reverso, que vous connaissez probablement déjà. Reverso est une alternative à Google Traduction et vous propose des traductions en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en hébreu, en italien. En japonais, en néerlandais, en portugais, en russe et en roumain. L'avantage de Reverso c'est qu'il peut vous donner des exemples supplémentaires si vous n'avez pas bien compris une phrase par exemple. Sur Reverso vous avez aussi un dictionnaire des synonymes pour le français et pour l'anglais. Vous avez aussi un dictionnaire classique avec les mêmes langues que j'ai citées précédemment, moins le roumain mais avec le coréen en plus. Et enfin Reverso a un outil de conjugaison pour le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol l'hébreu voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des clés pour améliorer vos traductions en langue étrangère et nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de langue en poche. Salut!